Salut, je fais cette vidéo pour remercier le maître Jules Alofa de, de m'avoir aidé. De m'avoir aidé pourquoi Il y a de cela un an, j'ai eu le problème avec euh, mon être bien-aimé. Et elle a décidé un matin de, de disparaître. Au retour du travail, elle n'était plus à la maison. J'ai essayé de la joindre pour savoir ce qui s'était passé. Pourquoi ces séparations du, du jour au lendemain, sans explication, sans savoir ce qui s'est passé Parce que les discussions n'étaient pas une discussion que je pouvais dire que voilà, euh, ma vie avec elle c'est fini. Et dans la préoccupation d'essayer de, de, de parler avec elle, de pouvoir trouver une solution, de, de pouvoir voir s'il y avait un moyen de pouvoir solutionner ce problème, il n'y en avait pas. J'ai appelé au numéro de son téléphone et ne décrochait pas. J'ai envoyé le message sur les réseaux sociaux et ne décrochait pas. Dans la désespération, j'ai donc décidé de contacter un maître qui pouvait m'aider. Il m'a arnaqué. Ils m'ont payé de l'argent. J'ai attendu sans suite. Il disait dans sept jours, dans une semaine, dans deux jours, dans trois jours. Et je n'ai jamais eu la suite. Mais Dieu merci, je suis tombé sur le maître Jules Alofa, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a pris moins de ce que les autres m'ont demandé, que 150 euros. Et, et en 16 jours, il a résolu mon problème. Dans 16 jours, le problème a été résolu. J'ai pu, pu retrouver la personne, mon être aimé. J'ai pu solutionner les problèmes pu avoir une relation digne donc n'hésitez pas je vous laisse son numéro 00 229 99 42 99 70.